Oui, mon, mon beau Alibari, ça va voilà. Merci beaucoup. Partagez. Bonsoir à tout le monde. Vous savez, quand, quand Benito tient à quelque chose, s'il tient à ça, il vérifie, il cherche. Je vous ai parlé de Smerketa, le chef de renseignement militaire. Dieu a fait que, je l'ai dit avant-hier, et on m'a écouté. Je vous ai dit que je cherche à être en contact avec lui. Et Dieu a réalisé mon souhait. Indirectement, je suis entré en contact avec lui. Indirectement. Voilà. Donc, partagez. En même temps aussi, il y a une candidate une candidate qui devait, qui est, qui est admise pour le recrutement de l'armée là, à l'AB. Vous allez écouter son témoignage. Parce que, pour sa propre sécurité, elle ne va pas réapparaître. Mais elle a envoyé les vocaux pour que vous écoutez. Ce qui s'est réellement passé, vous allez, ça ne ça sortira pas de ma bouche. Pas ma bouche là. Vous allez l'écouter. Il y a son numéro de téléphone. Après, elle dit quiconque veut avoir l'information par rapport à... Quiconque veut me défier là. Donne-lui mon numéro, il m'appelle. Je suis... Voilà. Donc partagez s'il vous plaît. Bonsoir à tout le monde. Et après... Nous allons d'abord commencer. Bon, euh, la vidéo elle est dans, de l'autre côté là. Sinon vous allez écouter. Les gens sont en train de huier Kaba, ministre Kaba, qui vient de suspendre Fana Voilà, elle vient de suspendre Fana de la RTG. La, la, elle est le directeur général de la RTG, Fana a été suspendu. Mais je voulais vous faire passer la courte vidéo où on est en train de huier au 000. Voilà. Quand on vous dit que ce pays-là est mal barré. Donc, n'oubliez pas la date du 10. Tous ces exemples-là, c'est pour vous donner un rendez-vous. Moussa Marima, comment vas-tu? C'est pour vous donner un rendez-vous le 10. Moi, je remercie le Tout-Puissant là. Que les gens disent que je, donne les, je, donne, je cite les Je vous donne ces exemples-là. C'est pour que vous vous référez. Il faut qu'il y ait un motif à toutes choses. Pourquoi j'ai fait ça? Voilà, le seul motif ici, là, du coup d'État, là, au Maïe, c'est le seul coup d'État où il n'y a pas de motif. Pour pourquoi ils ont fait le coup d'État, là, au motif T. Donc, partagez, s'il vous plaît. Donc, nous allons commencer par le témoignage de cette dame-là. Nous allons l'écouter très bien. Atebolane Daro, vous allez l'écouter, ce qu'il dit par rapport au recrutement militaire. Écoutons-la, écoutons-la, s'il vous plaît. Voilà. Parce que quand on vous dit que Amin est mauvais là, vous, ses parents disent qu'on doit, qu doit arrêter de l'insulter. Tout le problème que nous avons dans ce pays-là, c'est Yidamine. Au Bafo, là Bonjour. Et merci de m'avoir répondu et de m'avoir donné votre, votre numéro. En fait, c'est moi qui vous ai contacté. Recrutement dans l'armée. Et cette année-là, 2023, en Guinée ici. Et il y a longtemps, je vous suis de près et je sais les gens font attention à ce que vous dites à chaque fois. Merci. Et c'est pourquoi mes amis et moi, on a décidé de vous contacter mm -hmm. pour que voilà, vous nous aidez à ce que cela soit public. Soit en fait. public. Et c'est concernant les résultats-là. Et nous sommes partis faire les tests et pour la première fois, nous, avons fait, nous avions fait le test écrit et pardon le test physique avec visite médicale, il y avait, il y avait beaucoup de personnes, il y avait beaucoup de candidats au en fait. Mais avec ce test physique là, ils ont diminué beaucoup de personnes et ils ont retenu encore des personnes pour faire un autre test. Ça, c'est le test écrit. Ils sont partis faire ça depuis le mois de février. Donc, euh, ce test-là est sorti et ils ont fait le communiqué ce, le mercredi passé, le mercredi sur passé au en fait. Donc, ils ont fait le communiqué le jeudi. Ils ont commencé à appeler les gens, à faire les appels. Donc, il y a un nombre de personnes, moi y compris, je n'ai pas été appelé. Et, au fait, la manière dont ils ont sorti les résultats, genre la liste, les différentes listes, c'est seulement les noms, prénoms, avec le numéro de téléphone, ils ont mis devant. Ils n'ont pas mis, et ils n'ont ils ils pas sorti et les différentes listes là, sans, ils, ils sont pas sorti les résultats là et mettre les, les PV devant, ou bien les différentes filiations mmh. des ans devant. Mmh. Donc il y en a d'autres entre nous qui ont retrouvé leur nom dedans mmh. et il euh, y en a d'autres qui ont fait des enquêtes, mmh. des candidats en question, mmh. ils ont retrouvé leur nom là-bas, ils ont fait les enquêtes. Mmh. Et à travers ça, mm -hmm. j'ai un ami qui mm -hmm. s'appelle Omar Bari. Mm -hmm. Donc, il a appelé un numéro, mm -hmm. le numéro qui est devant son nom. Mm -hmm. Il a appelé ce numéro-là avec les accents. Vous savez, en Guinée ici, oui. chaque acné a son accent. Oui. Il a appelé celui qui a répondu, la personne forestier. Mm -hmm. vous voyez donc il a appelé il a appelé ce forestier là avec son nom mm -hmm. donc quand il a appelé ce monsieur là mm -hmm. le monsieur là a dit non non moi je, mon nom c'est pas Omar. il a parlé un autre mm -hmm. c'est quand il, je sais pas il s'est rappelé mm -hmm. et excusez -moi. excusez du recrutement là il a dit oui oui finalement c'est moi Omar. Mm -hmm. ici c'est la mémoire j'ai pas fait le test, si je suis recommandé. Il a parlé comme ça à mon ami. Mmh. voyez mmh. Donc, il euh, y a... Alors, on est... Donc, il euh, y, a, y a beaucoup de preuves. On a beaucoup de preuves en question. Mmh. Mais, en plus, on a la possession. On est en possession avec... Euh, avec la liste générale de tous les déposants, de okay. tous ceux qui ont déposé. Mm -hmm. Même au moment, au moment des tests physiques, on a, on, a, on a la liste générale de tous ces gens là mm -hmm. Donc, à travers ça aussi, nous avons essayé de mettre les numéros, genre les personnes qui ont eu là, on a essayé de mettre mm -hmm. leurs numéros de téléphone parce que sur la liste générale, là, il y a nom, prénom, filiation, tout, mm -hmm. avec les numéros de téléphone devant. Mm -hmm. Donc, quand tu une personne qui a déposé dans toutes les régions, quand tu mets, par exemple, moi... Moi, étant candidate, quand tu mets mon numéro là sur la, euh, sur la liste générale, là, mm -hmm. tu retrouveras mon nom là-dessus. Mm -hmm. Tu retrouveras toute ma filiation va sortir avec mon nom dès que tu mets mon numéro de téléphone. Mm -hmm. Les personnes qui ont eu ça, mm -hmm. nous avons constaté qu'il n'y a pas plus de 40% mm -hmm. qui, ont, mm -hmm. qui ont leur numéro de téléphone là-bas, qui sont sortis sur la liste générale des déposants. Mm -hmm toutes les autres personnes là il n'y a pas l'air non là-bas on a essayé avec l'air numéro il n'y a pas l'air numéro, il n'y a pas l'air non oui. donc on vous demande de nous aider s'il vous plaît mm. à rendre ça public pour que tout le monde sache mm. ce qui se passe en Guinée ici s'il vous plaît monsieur mm. et merci bien merci vraiment je suis de cœur avec vous merci merci grand frère Sadi Djalokonwate vous avez écouté le témoignage de Mademoiselle. Je vais résumer ça rapidement. Dans le concours-là, le concours de recrutement dans l'armée, chacun a reçu un PV. L'affiliation, c'est-à-dire les noms des parents, le PV et le numéro de téléphone. Il reste entendu que lorsque les résultats vont sortir, il suffit que tu mets, tu mets ton numéro de téléphone, tout sort, tu n'as même pas besoin d'autres zones. Voilà, mon frère m'a dit, c'est, lorsque les résultats sont sortis, il y a trois vocaux, mais je ne vais pas retarder. Je ne vais pas retarder. C'est pitoyable. Les gens ont dormi à même le sol à l'abbé pour le recruter, pour le test. Ils n'ont pas été recrutés. Quand le résultat est sorti, le résultat était sorti depuis, hein, ce n'est pas maintenant les retards. les retards sont sortis. Non, non, non, c'est depuis. Qu'est-ce qui se passe Je salue le courage de ces étudiants qui n'ont pas été retenus, mais admis, mais non retenus. Ils sont admis, mais n'ont pas été retenus. Je salue le courage de ces personnes, de ces militaires, des gens qui étaient déjà sur la liste. Ils étaient admis. Ils sont admis. Mais ce qui me fait pitié, les gens ont dormi sur le sol à l'abbé, à Kanka et partout. Surtout à l'abbé, d'autres ne connaissaient pas. Ils sont partis, ils n'ont pas de tuteurs. Quand ils ont fait le test physique, ils ont retenu un groupe de personnes. D'eux-mêmes-là, ils ont diminué un bon nombre. Ils ont dit à d'autres de faire des tests écrits. Ils ont fait le test écrit. Voilà ce qui s'est passé. Ces gens-là ont fait leurs propres enquêtes. Ils ont mené leurs propres enquêtes. Ils ont dit, ok, ce qu'on va faire, nous allons envoyer vos numéros de téléphone. Quand tu envoies le numéro de téléphone, ton nom figure sur la liste. Ça dit, quand tu envoies ton numéro de téléphone là, tu es admis, ton centre sort. Mais quand tu appelles le numéro qui est devant ton nom là, c'est une autre personne qui répond. Comment vous, vous comprenez cela? C'est ce que j'ai dit au départ. Ça tombe très bien. Ça, ce n'est pas sorti de ma bouche. Ce hein? n'est pas sorti de ma bouche. Je l'ai dit que, je, je l'avais dit dans un direct qu'ils ont échangé, ils ont changé les personnes. Voilà il y a, il y a un certain alphama. Qui a appelé, c'est un forestier qui a pris le téléphone. Le forestier l'a oublié de dire que non, moi je ne suis pas Alphamar, mais j'ai été recommandé. Il dit Ah, comment est-ce que alors tu. Moi c'est Alphamar, moi je m'appelle Alphamar. Moi je suis Alphamar. C'est mon nom que tu es en train d'utiliser comme ça pour faire l'examen. Ah, il s'est rappelé, il dit, Non, c'est moi même Alphamar. Non, c'est mon. Ton accent, parce que chaque Guinée a un accent. Elle a, elle a parfaitement raison. Même elle qui parle comme ça, quand vous écoutez, vous comprendrez, vous saurez. Son accent, elle a parfaitement raison. Mais j'appelle ça de l'injustice. Comment quelqu'un peut être admis ou admise Vous le remplacez par quelqu'un d'autre. 40% des admis ont été remplacés. Euh, mais ce que 60% des admis ont été remplacés. Seulement que 40% ont conservé leurs résultats. 60% ont été remplacés par les recommandés par Idi Amin et toute son équipe qui était chargée de recruter. Quand on vous parle là, c'est un exemple, hein, et je vais faire passer le vocal là, le, le, le second vocal. Je vais faire passer tous les vocaux à chaque direct. Les gens vont comprendre que ceux qui sont en train de faire l'entraînement là, ceux qui sont en train de faire l'entraînement, ce sont des terroristes. C'est des gens qui, sont, ils sont en train de former des tueurs. Ils sont en train de former des assassins. Ils sont en train de former des, les, les futurs assassins de la population parce qu'ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Chaque officier, sous-officier, capitaine, qui est collé au CNRD, avait pris deux ou trois personnes de son village pour le faire remplacer. C'est ce qui s'est passé. Ils ont pris des jeunes dans leurs villages. Ils ont pris leurs frères, leurs cousins, dans tous les villages. Les officiers-là, sous-officiers-là, pour les envoyer à la place des vrais gagnants. Ceux qui ont consulté les dossiers, qui ont payé de l'argent pour faire le test, ont été remplacés par les parents des officiers supérieurs et certains membres du CNRD. C'est Dieu qui vous regarde. Vous allez payer ça très cher. Inch'Allah. Donc ça, c'est un. Deuxièmement, deuxièmement, M. Ismaël Teta de renseignement, comme je l'ai dit hier, là, il est sorti, il a quitté le pays. Dieu merci. Euh, J'ai souhaité être en contact direct avec lui, mais pour le moment, c'est dangereux pour ne pas qu'on trace, qu trace son numéro. Mais aujourd'hui, Quelqu'un peut l'appeler, voilà, indirectement, je ne dirai pas le nom de la personne. Voilà, parce que c'est un de ces jeunes frères, de même père, même mère, qui m'a contacté. Qui m'a contacté. No, Imran, je te le jure, la Guinée est un pays à part. Comment, je dis Imran, quand on t'explique, combien les gens là ont payé d'abord, pour déposer les dossiers, pour que, to, pour, que le do, pour que ton dossier même soit déposé là d'abord pour que ça soit bien placé, d'abord pour que tu sois retenu, les gens ont payé de l'argent. Pour que tu sois retenu, pour faire le test, ce n'est pas pour gagner des... Mais que pour que tu sois retenu là, pour faire le concours là d'abord, les gens ont payé de l'argent. Et d'autres sont partis, d'autres ont été mutés pour aller faire l'examen, ont été envoyés dans des lieux, qui n'ont aucun, aucun parent, aucune famille. Ils sont partis se coucher, à même le sol, en période de froid, partout en Guinée, pour faire le test. Certains sont admis, on les enlève, on les remplace par les cousins, les frères du village, les terroristes, les futurs assassins, au détriment des vrais gagnants. Au lieu de parler de recrutement, allez ramasser les gens pour les former, c'est tout. Vous avez fatigué les enfants des gens, cadeaux. Donc, je ne, je ne mettrai pas les vocaux, parce que lui-même, il a souhaité qu'on garde d'abord et l'information principale, ce qui m'a plu, c'est qu'il est vivant. Il est dans un lieu très sûr. Mais comme on ne sait jamais ça, c'est la vie. Lui-même, depuis le temps de l'ancien, Conté, il est dans les renseignements. Jusqu'à au temps d'Alpha Condé, il était au renseignement extérieur. Et jusqu'à... Dumboya en personne avait confié un travail exceptionnel. Un travail. C'est-à-dire concernant le garage du gouvernement, récupère les véhicules du gouvernement. Tous les véhicules du gouvernement, c'est lui qui avait récupéré tout, tout, tout. Quand il a fini le travail, il a fait un excellent boulot. Quand il a fini c'est Dumbuya qu'il a envoyé au renseignement militaire, c'est Dumbuya lui en personne qu'il a envoyé. Sans ça dit, sans le voulu de Idi Amin, Idi Amin ne voulait pas le voir là-bas, il ne voulait pas le voir au renseignement Idi Amin. Malgré ça, Idi Amin l'a combattu. Mais je garde ses vocaux là parce qu'il a dit de garder, nous allons garder. Quand vous allez finir de sauter sauter, vous allez finir de l'accuser là. Moi, je viendrai mettre les vocaux là comme ça. Quand je clique, vous l'écoutez. Quand je clique, vous l'écoutez. Quand je clique, vous l'écoutez. Quand je dis clique, vous écoutez. Je clique, vous écoutez. Vous allez écouter le colonel Ismaël qui est en train de parler. de ce qui Le jour de sa première arrestation devant Bala Samoura. Et ce que Bala, pourquoi pour je parle de ce passage-là C'est ce que Bala lui a dit. C'est ce qui me pique au dos Bala lui dit Ce qui est arrivé à colonel Alpha, eh, colonel Alpha Je vais te faire ça Si tu ne déposes pas l'argent Non Non Bala Samoura Tu es extraordinaire Tu es exceptionnel Il dit devant Face à face Parce qu'il est arrivé à son bureau Et la première fois C'est là-bas il a été arrêté C'est Bala qui l'a arrêté Il l'a mis en prison Bala l'avait arrêté. Mais je viendrai, vous allez écouter lui-même aussi, vous allez écouter tout ce que je. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais le moment venu là, je vais mettre les vocaux. Les gens vont écouter le colonel qui est en train de parler. Il y a beaucoup de révélations. Beaucoup. Quand ils prennent des arrêtés. Quand, voilà. Quand ils prenaient des arrêtés, il y a Idiamine qui, qui, qui, qui, qui annulait ces arrêtés-là. Et ce qu'il a mis en mal avec réellement avec Idi Amin, Idi Amin ne voulait sa peau là. C'est lorsqu'il a dit que toutes les régions naturelles ou administratives doivent avoir sa cellule de renseignement. Ce que Idi Amin n'a pas apprécié, ce que Idi Amin ne voulait pas. Voilà les dents de Amin contre le monsieur. Il ne l'a pas informé, il avait commencé à installer toutes ces cellules de renseignement dans toutes les régions administratives. Pas régions naturelles, parce qu'il y a quatre régions naturelles et huit régions administratives. Mais dans les réseaux administratifs. Les huit réseaux administratifs. Il voulait mettre, mettre les renseignements dans ces régions. Et lui ne veut pas ça parce que c'était pour faciliter que les informations soient remontées en temps réel, qui manquait au temps du professeur Fakonde. Il y avait beaucoup de dysfonctionnement au temps du professeur Fakonde. Lui, il était au renseignement extérieur, à la présence au temps du professeur Fakonde. Donc, Lorsqu'on l'a envoyé au renseignement militaire, il a, il a crié cette... Il a crié. C'est faux. Il ment, mon mec. Il ne faut pas l'écouter. C'est un menteur. Je sais, je connais la dame qui l'a appelé pour donner l'information. Il ne faut pas l'écouter. faut pas l'écouter. La personne qui l'a appelé pour donner l'information, la même personne m'a appelé. Mais moi, j'ai parlé avec le frère de sang de Ismaël Nous avons parlé. Le Tsaïla. celui C'est lui qui veut voir son... On, voilà. Son frère. Nous avons fait plus de... Plus de 45 minutes aujourd'hui en train de parler. 45 minutes pour un premier temps. Maintenant, m'autoriser à faire passer un vocal. Il dit, attends Benito, je vais l'appeler d'abord pour le demander. Je l'appelle d'abord pour le demander. S'il m'autorise, s'il fait passer le vocal. De ce qui s'est passé dans le bureau de Idiami et de Amora. Mais bon, il a dit d'attendre d'abord. Il a envoyé tous ces vocaux-là. Parce qu'un jour, quelque chose peut arriver. Mais pour qu'on puisse mettre ça, pour qu'on puisse mettre ça devant l'histoire pour que tout le monde sache ce qui s'est passé réellement. Voilà, il a donné tous les détails de ce qui est arrivé au niveau des cartons de médicaments. Comment les cartons ont disparu Pourquoi on l'a L'affaire de drogue Il n'y a jamais eu question de drogue. Jamais, c'est des médicaments-là. Et aussi, l'installation des cellules, des, des renseignements dans les réseaux administratifs, là. qui n'a pas plu à, à Idi Amin. Quand on vous dit que ce monsieur-là a son petit calcul dans sa tête, vous allez comprendre. Maintenant, je voulais terminer par ça. Il y a un monsieur qui l'a accusé. Moi-même, j'ai écouté ça. Il y a un monsieur qui l'a accusé. D'accord. Il y a un monsieur qui l'a accusé. Ismaël Doubati, qu'on appelle Nidal. Ismaël Doubati, vous le connaissez. Tout le monde a écouté Ismaël Doubati au niveau de l'espace FM. Vous l'avez écouté, non Qui n'a pas écouté Ismaël Ismaël accuse... Ismaël Nidal... Nidal, je l'appelle Nidal... Nidal accuse... Colonel Keita, de renseignement d'avoir bloqué sa voiture. Une voiture dont l'obtention est connue de tout le monde. Comment il a obtenu ce véhicule-là C'est connu de tout le monde. Parce qu'il est tombé sur quelqu'un pour obtenir ce véhicule-là. C'est connu de tout le monde. Et celui qui a envoyé Nidal à l'aéroport... C'est lui, Ismaël Keita, de renseignement, Qui a envoyé Ismaël du Nidal à l'aéroport. Il travaille à l'aéroport. Tout le monde avait vu ça là. Mais le vrai travail de Ismaël Nidal, ce que les gens ne connaissent pas ne savent pas qu'il est des renseignements extérieurs. Voilà pour qu'elle aille. Et c'est ce Balasamoura qui l'a chargé de le faire. Toi, tu te permets d'accuser le monsieur. Ce qui s'est passé réellement, tu le sais très bien. Mais tous les documents sont là. C'est à cause de ça là, son jeune frère qui t'a dit... Il dit encore, donc Idiot, envoie-moi les documents. Envoie-moi tous les documents, je vais balancer tout à Benito. Envoie-moi les documents. Où Ismaël Nidal a retiré de l'argent avec les, les, les, les contrebandiers indiens qui avaient envoyé les, les, les, les médicaments à l'aéroport envoie parce que Ismaël là il a normal tu dois, tu dois aller en prison parce qu'au départ tu t'es présenté devant les gens là comme étant le vrai chef de renseignement étant donné tu n'étais pas tu n'étais pas, pas le vrai tu n'es pas le chef de renseignement tous les documents abeilles l'argent montant reçu abeilles documents, tout est là tout est là comme tu dis. C'est-à-dire, il tu te explique pas, tu ne dis pas ton vrai travail. Il faut dire aux gens, qu'est-ce que tu fais à l'aéroport Pourquoi on t'en va à l'aéroport C'est pour quelle mission Aujourd'hui, tu lui dis que. Tu as dit une phrase là ça. je pense que personne n'a fait attention à ça. Tu as dit que c'est au niveau des grandes, mais personne n'a fait attention à ça. Tu dis que tu as peur parce qu'il est introuvable. Donc, Et pourtant, il n'y a aucun communiqué qui dit que Ismaël Kiita est introuvable. Aucun communiqué ne dit qu'Ismaël a disparu. Aucun communiqué. ou bien quelqu'un a entendu un communiqué de la présence, qu'est-ce qui était à fuir, ou bien il a disparu Qui l'a entendu Personne. Moi aussi, ma main. Toi, tu l'as dit, normalement, à, à partir de là, on doit t'interpeller pour, pour expliquer comment il est porté disparu. Parce que toi, tu dis que tu, ta vie est en danger. Oui, tu l'as dit que ta vie est en danger, parce que lui, il est porté disparu. Tu ne sais pas là où il est. Tu, tu as fini de mentir sur lui, tu as fini de l'accuser et puis tu dis que ta, ta vie est en danger parce que est porteurs disparue. Il faut dire vraiment comment les choses se sont passées entre vous pour qu'elle a saisi le véhicule. Qu'est-ce que tu as reçu comme montant dans les mains de ces trafiquants-là bah, Je peux les appeler comme ça des trafiquants. Dis-le. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi, même quand j'étais écouté, nous, tout mis la Gondi, on dit, il, il me dit d'écouter, j'ai écouté. Tu ne peux pas nier, tu dis qu'il est, qu est porté disparu. Et pourtant, aucun communiqué ne dit qu'il est porté disparu. Moi aussi. Personne. Aucun communiqué ne le dit qu'il est porté disparu. Aucun. Vous comprenez Et pourtant, j'ai même... Quand parce que quand j'ai écouté... Quand j'ai écouté tes explications... Ce que les journalistes devaient te demander comment toi tu es arrivé à l'aéroport. Les gens devaient te poser la question. Comment toi tu es arrivé à l'aéroport. Pourquoi c'est toi Ce n'est pas une autre personne qui a été citée. Pourquoi c'est toi Pourquoi c'est ton nom qui est cité entre Bala Samoura, Ismaël Kita et Yudyami et, et, et, et, et, et, Pourquoi c'est ton nom qui est cité dedans Pourquoi pas un autre Pourquoi pas un autre Il fallait dire ça. Mais je ne sais pas. Bon, ce n'est pas important. C'est tout qu'on le fait. Quand tu n'as pas peur de ta vie actuellement là. Tu n'as pas peur. Tu as peur d'une seule chose. Une seule chose. C'est le fait que tu sais que le monsieur a quitté la Guinée. Et moi, je ne te dirai pas là où il est. Parce que je sais là où il est. Oui, ça, j'ai la chance de le savoir. Là où il est. C'est à cause de ça qu'il a fait les vocaux. C'est à cause de ça là, tu as fait les vocaux. Et puis voilà. Tu as dit là que tu es entrepreneur, mais c'est grave. Excusez-moi, c'est très grave. Tu dis que tu es entrepreneur. C'est ce qui est honteux. Tu dis que tu es entrepreneur. Entre Dieu et toi, tu es un entrepreneur. Entre Dieu et toi, tu es un entrepreneur. Le travail que tu es en train de faire là-bas. Là, je demande aux journalistes d'insister. Si tu es un entrepreneur, je, demande à, je te mets à défi, quiconque a défi, d'aller demander à l'aéroport ton principal travail à l'aéroport. Qu'est-ce que tu fais à l'aéroport Qu'est-ce que tu fais comme activité là Les gens n'ont qu'à aller vérifier. Si tu es un entrepreneur comme Index comme ça par tout chien, si tu es un entrepreneur, dis le travail que tu es en train de faire à l'aéroport. Qui t'a envoyé là-bas C'est le même Ismail qui est à la, qui là qui t'a envoyé là-bas. Le même. C'est le même Ismail qui est là qui t'a envoyé. C'est lui qui t'a envoyé. Le chef de l'enseignement, c'est lui qui t'a envoyé là-bas. C'était devant tout le monde. Même ceux qui... Ne... Je, je, je m'excuse, hein. Moi, je m'excuse. Je m'excuse euh, du terme. C'est ce que je voulais te dire. Je te le jure, tu es un vrai escroc. Il can Nafi, le vrai escroc. J'ai dit le vrai escroc. Nafi, escroc lui dit. Lorsque le chef de l'enseignement t'a pris, lorsqu'il t'a pris dans cette affaire là, c'est bien avant d'abord, tu t'es présenté à sa place. Tu as fait le marché avec les, les contrebandiers là. Les produits venaient de l'Inde. Je le dis devant tout le monde. Allez-y demander. Les produits venaient de quel pays? De l'Inde. Les produits venaient de l'Inde. Qu'est-ce que tu as dit à? Qu Qu'est-ce toi tu as dit à Sozou Qu'est-ce que tu as dit à à, à, à Ismail Kita? Lorsque tu. D'abord tu l'as contourné pour parler avec d'autres officiers supérieurs de. Officiers supérieurs du de, de CNRD. Voilà comment tu l'as mis dans les problèmes. Parce qu'il t'a coincé, il t'a demandé d'envoyer l'argent. D'envoyer l'argent que tu as pris avec le monsieur. Il y a son avocat là-bas, il y a l'avocat d'Ismaï Keta. Parce que d'abord, on sait que le ne pas. Ismaël Keta a été mis en prison deux fois. Deux fois en prison. La dernière fois, c'était à la maison centrale. Et qui l'a fait sortir, c'est Zéna Saliba. On ne l'a pas fait sortir. C'est parce que le juge, le juge civil, avait dit qu'il n'y a pas de preuve contre lui. C'est à cause ça, il a dit. Donc, euh, Idami a demandé, on dit qu'il n'y a pas de preuves contre. Idami a demandé de le libérer. Ça, ce suite à ça il a été libéré. Eh, Sadiba a dit de le libérer. S'il n'y a pas de preuve contre lui, vous le libérez. Ce suite à ça il a, été, il a été libéré. Maintenant, pourquoi on le met à, à, dans la main de la justice unitaire C'est parce qu'il y a une seule personne qui veut sa peau. C'est Bala Samura. Parce que Bala Samura l'avait dit. Lorsque Bala Samura l'avait arrêté dans son bureau, il dit, bon, tu, tu, dois, tu déposes de l'argent ici au Il dit, de quel argent parles-tu de quel argent parle? Si tu parles de l'argent, il faut demander à Nidal. Il faut demander à Nidal. Si tu parles de l'argent, demande à Nidal, pas à moi. Il dit je, Ce qui est arrivé, c'est le mot là qui me retient dans la vie là. Ce qui est arrivé à Mamadou Alpha, cela va t'arriver. C'est à cause de ça que j'ai dit avant hier là. Je prie de tout puissant Allah qu'on protège sa vie parce que c'est un soldat depuis tant de temps de l'ancien Le monsieur a travaillé dans les renseignements. Donc jusque là, là on veut gâter sa vie. Balasamura lui dit carrément ce qui est arrivé à Mamadou Alpha là. Ça va t'arriver. Donc Balasamura l'a arrêté, il l'a mis en prison. Il a fait deux fois la prison dans cette affaire. Et pourquoi il est parti Tout le monde le sait. C'est le dernier mot entre parenthèses. C'est parce qu'ils ont demandé de le liquider. Voilà pourquoi il a quitté. Ils ont demandé, qui l'a demandé de le liquider Qui Qui a demandé de le liquider Qui il faut dire ça aux grandes gueules. Si c'est parler, explique ça aux grandes gueules. Qui a demandé les sentences C'est lui qui a. Été, à dire celui qui a décidé de finir avec lui. C'est qui C'est qui C'est nos becs qui est responsable de ça. Tout le monde le sait. C'est qui C'est toi qui as réceptionné les contrebandiers c'est qui avait les produits indiens là. Tu as il, bon, le gars t'a abordé, il dit, aidez-moi à faire sortir la marchandise là, on va faire le business. C'est qui, si c'est pas toi, c'est toi, on t'a réuni que 200 000 dollars. non, 200 millions, je m'excuse, 200 millions. D'abord 60 millions, après 200 millions, et puis t'as demandé gros. Maintenant, celui qui a, celui qui était avec Ismaël, Ismaël, lui hey, celui qui était avec toi, toi, Nidal, celui qui était avec toi, celui qui t'a aidé, celui qui, lui, il a dit, lui, il a dit devant tout le monde. Il dit non. Il dit, je ne suis pas d'accord avec ce qui te m'a donné. Dans les, 60, les premiers 60 millions là, tu as remis combien à, à, au petit là Tu l'as donné combien 2 millions. Il n'était pas d'accord. Il a dit au gars là. Il a dit au gars là. Il dit, bon, contacte-moi. Je vais te mettre en contact avec le vrai patron de renseignement. Je vais te mettre en contact avec le vrai, vrai, vrai chef de renseignement. Que vous comprenez Excusez-moi, un peu seulement. Minute. C'est en ce temps-là, ce dernier a expliqué à Ismaël Keita de l'enseignement. C'est toi dans ça Ismaël t'a appelé? C'est pas dans ça Ismaël t'a appelé. Ismaël t'a appelé, t'a demandé comment les choses sont passées. Entre-temps, comme tu as su que Ismaël Keita de l'enseignement a compris, tu l'as contourné pour aller expliquer ça à qui? À Bala et à, à Idjami. Voilà comment directement ils ont dit voilà l'occasion voilà pour le prendre. C'était l'occasion pour le prendre. Ce n'est pas dans ça que Bala l'a convoqué il dit qui se met à la disposition de la justice, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas dans ça il se retrouve à la maison centrale. Mais quand le juge a vérifié, il a trouvé qu'il n'est pas responsable. Il n'est responsable de rien. Et ce n'est pas à la maison centrale. Lorsqu'il était à la maison centrale, qu'ils ont sorti les cartons. Et qui a demandé de sortir les cartons de médicaments pour les brûler Qui a demandé Ce n'est pas Bala Samoura. Il a passé par Idi Amin pour qu'on sorte les, les cartons de médicaments pour les brûler. Ce n'est pas dans le où les cartons ont disparu. Il y a beaucoup de cartons qui ont disparu. Il était en prison. Vous avez, vous avez soi-disant incination des cartons. Il y a des cartons qui ont disparu. Quand, quand il est sorti, il a, il a fait un rapport, il a déposé à qui Parce que lui, dépendait d'une seule personne, de General Saliba. C'est son chef hiérarchique, General Saliba. Donc, il est idéal. Il faut dire... Pourquoi est Bala Samura en à ce. Il à n'y a pas ce que Bala n'a pas dit, on va travailler, il dit je ne peux pas travailler avec toi. Je suis de renseignement, le renseignement ne doit pas être public. Toi tu veux, je ne peux pas travailler avec toi. Le décret l'a envoyé directement dans les bras de qui De, de Saliba. Ça, cela n'a pas plu à toi, Bala n'a pas plu à, à Idi Amin. Mais c'était fini. Et toi tu viens au niveau des grandes tu dis que tu es un entrepreneur. Et pourtant c'est toi qui avais pris de l'argent avec les gens là. C'est toi qui avais pris l'argent avec les gens. Il faut dire la vérité. Tu es un vrai escroc. Iba me nafi, escroc, un vrai escroc. Parce que ça, c'est pas mentir. C'est être un escroc. Tu as escroqué par là, tu as fini de prendre l'argent. Maintenant, tu escortes de l'autre côté pour mettre le gars dans les problèmes. Et puis on prend la décision à cause de toi. À cause de toi, le, on veut exécuter le gars. Parce que l'ordre a été donné de l'exécuter. Si c'était de, si là, il dit que si c'est un problème de justice là. Déjà, il était devant le juge. Il était devant le juge. C'est le juge qui a dit de le libérer. Donc, le juge civil demande de libérer quelqu'un. Comment est-ce que la justice militaire peut, peut condamner cette personne R Regardez, si c'est pas pour l'éliminer. C'est à cause qu'il a quitté le pays. Et ça là aussi, c'est parce que c'est une bonne personne. Les gens l'ont informé. Les gens l'ont dit, il faut quitter le pays. Ils ont décidé de te liquider. Ils ont décidé de te liquider. Ce n'est pas le mettre en prison, de le liquider. C'est à cause qu qu'il a quitté le pays. C'est à cause qu'il a quitté le pays. Si ce n'était pas le problème de liquider, le juge l'avait le juge totalement blanchi. Le juge l'avait dit qu'il n'est pas responsable. Suite à ça, Sadiba a demandé de reprendre service. Sadiba, Sadiba lui a dit d'aller travailler. Subitement, comme ça, les gens ont dit, « que aïe d'y okay, faire, Fatmata, wallahi Ce qui me fait mal, ce qui me fait fa c'est ce qui me fait mal, Nidal. Nidale, Dieu te regarde. À l'air est le Quand il t'a entendu dire que tu as peur, que parce qu'il est dans la nature, ta vie est en danger, vie n'est pas en danger parce qu'il il est, il, il, il, il, il, il est introuvable. Mais normalement, le gouvernement doit t'arrêter, te demander pourquoi, qui t'a informé qu'il est introuvable, qui t'a informé qu'il a disparu, qui t'a informé de ta fuite. Il fallait que le gouvernement te demande. Parce qu'officiellement, cela n'a pas été dit. Et toi, tu l'as dit publiquement au niveau des grandes gueules qu'il qu qu a disparu. Regardez-moi, ces choses comme ça là. Donc, Fanny, c'est ça. Je le dis et je le répète, aujourd'hui, Dieu merci, Alhamdoulilah, voilà la principale cause de fait que, comment on appelle ça, le colonel Ismaël qui est à a quitté la Guinée. Et ça, ce sont ses propres ses propres petits, les gens qu'il a formés, des gens qui travaillent avec lui, qui l'aiment, qui connaissent ses bienfaits, qui l'ont dit de quitter le pays pour ne pas qu'on l'élimine. Parce qu'une décision a été prise pour l'éliminer. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de le liquider. Décidé de le liquider. Oh là, Adam, à la haute mafia. Et pourtant, normalement, celui qui détient l'argent, ça, hey, ça c'est ce toi, Lidal, qui détient l'argent. C'est toi qui as pris l'argent avec le, le, le gars-là. Celui qui a sa marchandise bloquée à l'aéroport. Qui a sa marchandise bloqué à l'aéroport Il est là-bas. C'est toi qui es en contact avec, ce, avec cette personne. Mais Inch'Allah, tu n'as pas peur, hein Voilà, tu n'as pas peur de lui. Ce n'est pas de lui que tu as peur. Tu as peur que si les choses tournaient autrement. Parce que Bala Samoura est en train de faire ses enquêtes. C'est lui qui est mis à la place de El Keita est en train d'enquêter sur. L'argent qui, qui a été pris avec le contrebandier des produits indiens à l'aéroport. Ils sont en train d'enquêter. Islam ou Donc tu as mis la puce en avant. Le, ton véhicule là. Je peux t'expliquer comment tu as obtenu le véhicule là. Je peux t'expliquer comment tu as obtenu le véhicule là. Le véhicule là vient de quel pays. Je peux l'expliquer devant tout le monde. Mais ce n'est pas important. Ça c'est un véhicule. Je peux l'expliquer comment tu as eu ce véhicule-là. C'est dans la fraude. Je peux détailler. Dé dé dé dé je peux te montrer les documents du véhicule. Lorsqu'il t'a appelé par rapport à, au véhicule, c'est que tu as dit. Tous les documents. Il m'a donné tous les documents. J'ai tous les documents. Si tu veux, je, si tu veux là, il faut m'appeler. Je vais t'envoyer les documents. Tu vas comprendre que tu es, tu es cuit. Parce que tu as fait là, c'est injuste et malhonnête. Il quand même Quand il est porté disparu, ma vie est en danger. C'est pas ça. C'est parce que tu sais qu'on ne peut pas l'atteindre. Sauf la volonté de Dieu. Et si, et si tu sais, s'il n'est pas atteint, s'il n'est pas pris, s'il n'est pas atteint, il n'est pas pris, et que Doumbia chute là, oh, Ismaël là, il va faire ta peau. Il ne va pas te tuer, il ne va pas te frapper. Tous les documents saisis à l'aéroport, tous les documents d'enquête personnelle que lui détient, entre toi, le, le, le gars, le contrebandier là, et lui, ce qui s'est passé là, il va remettre ça à la justice là. Je te le jure, tu vas passer le restant de ta vie en prison. Tu comprends non Je te le dis, à, je le dis devant tout le monde. Ce que tu as dit au niveau des gangs, tu n'as pas peur. Parce que lui, il est en cavale. Tu <rire> Grand Ferdinand comment vas-tu? Tu, tu n'as pas peur. Parce, je, te, je dis ça devant tout le monde. Tu n'as pas peur hein, parce qu'il est en cavale. Tu n'as pas peur parce que qu'il est en fuite. Il n'est pas en fuite. D'ailleurs, moi je le comprends. C'est pour sauver sa vie parce que la décision n'a pas été prise de le mettre en prison. La décision a été prise de le liquider. Donc, même moi, je vais me, je vais me protéger, je vais me sauver. Mais ça, il ne se sauve pas pour, pour quelqu'un. Il se sauve pour garder tous les documents qu'il a saisis. Toute la mafia là, ce qui s'est passé entre Idi Amin, parce que entre Idi Amin, Bala Samoura, Doumbia même en personne, et toi, Nidal, dans l'affaire des produits à l'aéroport là, Wallahi Bilata le jour où, partagez la vidéo s'il vous plaît, le jour où Doumbia va acheter là, oh euh, mon ami, il dira Doumia la la So, ni ma ni kéra ni le kafi moi quoi, le voilà, je te le dis. C'est la énième fois que tu escroques les gens. Il m'aime qu'on là. Il braque une numéro un, Mais, tu es arrivé au sommet. Parce qu'il y a moment à la Où tu es pressé là. Il n'est pas pressé. Pour le moment là, c'est la vie. C'est sa vie qui, sa vie qui l'intéresse. Protéger sa vie. Parce qu'aujourd'hui là, il est, aïba et tout. a été éliminé. C'est pas quelqu'un qui veut l'éliminer. C'est une seule personne, deux personnes qui veulent. C'est-à-dire, le patron est son de est qui veut. C'est Ediamine et Balasama qui veulent l'éliminer. C'est pas Doumouya, hein? Je n'accuse pas Doumouya. Non, Mousta. frère Mousto Diabaté. C'est à cause que le frère s'est caché. Il faut renseigner-vous. Il ne s'est pas caché parce qu'il a peur de la justice. Allez-y vérifier. La justice l'avait blanchi. La justice l'avait blanchi. Le juge avait dit qu'il est libre. C'est à cause que Zadibal avait demandé de répandre service à Brabant. Il avait, il avait été totalement blanchi par le juge. Quelqu'un qui a été blanchi par un juge. Un juge civil. Comment est-ce que lui peut être poursuivi par un juge militaire Et qui est le juge militaire là C'est Bala Samoura. Entre Dieu et vous, Bala Samura connaît quoi en matière de jugement. al si ce n'est pas pour l'éliminer. Et puis il le dit carrément devant tout le monde. Il le dit sans se gêner. Il dit ce qui est arrivé au, au monde d'Alpha là. le Kelila. Il dit à ah, Boy de Wouchi. Donc, partagez-la, portez-vous très bien. Il était cela là parce qu'il a en cavale au terre. Basque, men il ne parce que il calon. il maintenant, menketo. Il est calon. A qui falla. A nena. Mais information, même béaboulo. A beta. Ada beta. A di. Adi Il est le calon. Comment tu vas te défendre devant le juge? Juge, ouye. Pote pou Il est Nasona. Tu vas t'expliquer de ça. Non, laissez-le. Laissez le gars là, laissez le, le, voilà. ne vous intéressez pas les personnes comme ça là, c'est pour nous distraire, portez-vous très bien, une vidéo partagée, merci. Nala Sona, mentir sur les gens, qu'elle est de niable, il n'y a aujourd'hui sa vie en danger, elle n'a fait qu'à liquider, mais Alanyaïla Nidal. niaïla, nidale, ben niaïla, il il faut dire aux gens ce que tu fais à l'aéroport, c'est tout hein, tu n'es pas un entrepreneur. Tu as parti au renseignement extérieur, bêta, l'ennemi le capoté, bêta, au barai ou oh, au baralé, à l'époque là, voulait. Quand je suis un entrepreneur, et l'autre tout ils sont pressés, il faut te calmer, avoir une